Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Investir de façon totalement déléguée, avec une absence totale de gestion locative, dans quelle mesure est-ce que c'est possible C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et j'en profite pour vous montrer un nouvel appartement. Appartement qui a été trouvé euh, par un investisseur, donc qui est chef d'entreprise également. Bonjour à vous, Jean. Donc je rends à César ce qui est à César, ce n'est pas moi qui euh, ai trouvé cet appartement. Euh, et moi, je suis simplement intervenu eh bien, pour quelques conseils, euh, euh, la, la meilleure façon d'exploiter ce bien, son potentiel locatif et de faire intervenir euh, bah, les bonnes personnes, typiquement une agence immobilière spécialisée pour la mise en place des premiers euh, locataires ou colocataires en l'occurrence et puis la gestion également locative sur le long terme. Alors pourquoi je vous parle de cela eh bien tout d'abord, euh, cet investisseur, en fait, il habite justement à 500 mètres de cet appartement. Ah, on est à Lyon 8e, donc on pourrait penser que eh c'est euh, bah, techniquement possible et facile de, de s'occuper d'une un, gestion locative telle que celle-ci. Surtout avec un appartement de qualité comme ça et où on va attirer bah, des dossiers euh, bah, qui, sont, qui sont bons, qui sont, des personnes qui sont soigneuses, qui vont avoir à cœur de, de conserver l'appartement en bon état. Euh, sauf que eh bien, quand on est chef d'entreprise, quand on est cadre, quand on est euh, salarié, peut-être itinérant sur le terrain, euh, ou juste, bah, juste parce que vous n'avez aucune envie en fait, de vous transformer vous-même en, en agence de gestion locative immobilière, et on peut comprendre de ne pas avoir à, à, à passer du temps avec un locataire quand il y a une plaque de cuisson ou un, un ballon d'eau chaude qui fuit, eh euh, c'est là où la question se pose et ça peut parfois vous bloquer, et vous bloquer à, à, à, à, dire, pour une mauvaise, pour une fausse raison. Euh, puisqu'en fait il existe plusieurs façons d'investir dans l'immobilier de façon euh, totalement déléguée. Alors il y a par exemple la, la pierre-papier, hein, c'est ce qu'on appelle les SCPI, dont bah, en fait sont des, des actions euh, d'une société dont l'activité principale est de l'immobilier. Et donc bah, l'intérêt majeur c'est que euh, bah, vous bénéficiez également de l'effet de levier du crédit immobilier et puis donc bah, absence totale de, de gestion locative, puisque vous, vous, vous achetez des, des, des parts de société et donc vous pouvez emprunter, vous pouvez autofinancer ou tendre vers l'autofinancement si le rendement de cette SCPI est, est, est bon, donc ben, charge à vous de faire le bon choix et là ben, vous investissez et, dire, sans les inconvénients du, de l'immobilier avec l'effet de levier de l'immobilier, donc ça c'est pas mal Vous avez également l'immobilier neuf, alors c'est souvent une solution proposée par exemple par un, votre banquier ou un gestionnaire de patrimoine et c'est euh, une solution très souvent packagée euh, donc il y a une agence immobilière qui se charge de la, de la gestion locative donc là encore ça peut être une solution ça ne vous prend pas beaucoup de temps et vous avez euh, investi dans la pierre et puis enfin ben, il y a le fait d'investir dans l'immobilier ancien et là cette fois-ci en passant eh bien, par euh, des, euh, des spécialistes et des, souvent ce sont des, des, des équipes de chasseurs de, de biens d'investissement donc euh, chasseurs dont je fais partie donc il y a d'une part les agences classiques immobilières qui font des transactions et puis des agences qui ne font que de la recherche de biens pour vous et qui sont spécialisés, non pas en résidence principale, mais en, en biens d'investissement. Donc là, vous avez clé en main... Euh, eh bien le, le, le chasseur d'appartement, alors préalablement il va falloir passer un peu de temps auprès de votre banquier pour connaître votre, votre capacité d'emprunt donc ça, ça peut vous prendre une heure ou deux selon euh, ce que vous connaissez euh, de vos finances il va falloir euh, justement mandater un chasseur d'appartement donc bah, là aussi ça, ça peut prendre une, une question de confiance donc vous avez besoin de, de connaître la personne ou euh, la, la société avec qui vous travaillez donc ça, ça peut vous prendre encore quelques temps et, de la, et des, je veux dire, de la paperasse, des papiers, il faut signer un mandat de recherche euh, mais ça ne prend pas beaucoup de temps vous pouvez ensuite euh, chez le notaire eh bien, vous faire représenter hein, via une procuration, donc, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour le compromis ni pour l'acte la, authentique euh, pour visiter l'appartement alors il se trouve que là ça a été fait mais euh, j'ai un client sur deux qui est expatrié donc euh, pas de visite mais simplement des photos, des vidéos et hein, on se décide à distance donc là encore ça ne vous prend pas beaucoup de temps et puis, travaux, eh bien, la, la, la personne qui, euh, qui vous invite à investir dans tel ou tel bien peut, là encore, vous fournir un ou deux noms de sociétés de travaux de rénovation, euh, je dire validés, euh, qualifiés. Voilà, donc il est, il est donc possible d'investir avec peu de temps par an. Donc, vous allez passer néanmoins quelques heures par an à, à gérer ces choses-là, à avoir un œil néanmoins dessus, à envoyer des papiers au fil de l'eau, il faut envoyer à votre expert comptable et eh bien vos charges, vos taxes pour que ce soit déduit au réel dans le cadre du régime LMNP, mais ça ne vous prend en final que quelques heures par an. Pour un résultat, eh bien, vous avez investi dans la pierre avec un appartement justement qui va vous enrichir et prendre de la valeur sur le long terme s'il est bien placé. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples comme cela et à me poser des questions si vous en avez. Dans les commentaires ci-dessous sur le fait d'investir avec une absence totale de délégation, enfin de gestion plus exactement. Merci, à bientôt